Maintenant, on va passer à la procédure de mesure. Bien entendu, le réflectomètre RQFlex 10+, vient avec un manuel, hein? Et dans ce manuel, quand on regarde dans la partie mesure, on voit qu'en fait, il y, a, il y a trois procédures qui sont décrites et chaque boîte de réflectocamp qui vient est associée à une procédure. C'est spécifiquement dit, c'est clairement dit dans la notice qui, est, qui vient avec la boîte de réflectocamp. Euh, dans ce manuel, on dit que, eh bien, euh, on va faire la distinction entre deux procédures de mesure pour bandelettes réflectoquantes et puis une procédure pour les tubes. Nous allons utiliser surtout la procédure euh, qui est appelée ici procédure A, parce que c'est elle qui convient pour notre fer F2+. Eh bien, en quoi ça va consister cette procédure D'abord, ce qu'on fait, on va allumer l'appareil en appuyant sur le bouton L'échantillon, d'abord, est, pré est préparé ici, un hein, autre échantillon, qu'on vient de prélever à, à 50 cm de profondeur, celui-là. J'appuie sur ON. Une fois que j'ai appuyé sur ON, eh bien, je regarde. Est-ce que le code qui apparaît à l'écran, qui, qui me dit donc la méthode de mesure qui, qui est sélectionnée présentement, est-ce que ça correspond au code sur ma boîte Ici, on voit bien 221. Et là, c'est 221 aussi. On le voit bien, là. Bon. Une fois que je me suis assuré, mais si ce n'est pas le cas, je peux appuyer sur le bouton test hein, qui va euh, se faire mouvoir le curseur entre les cinq positions de mémoire. Bien sûr, moi, je prends la position qui me convient. Et, et donc, une fois que je suis dans la position, le code qui a été introduit par le code barre, je peux voir quel est le temps de réaction dont je dispose en appuyant sur Start. Il m'affiche que j'ai 15 secondes. Maintenant, il ne faut plus appuyer sur Start. Parce que cette fois-ci, ce qu'il faut, avant d'appuyer de nouveau sur Start, il faut que je sorte ma bandelette hein, réflectocante, qui est là. Je La sors, je regarde bien, il y a deux zones là, colorées, qui, ont, qui sont les zones de réaction. Et je vais introduire ça, d'après ce que j'ai lu dans la notice, donc de la boîte réflectocante, euh, je vais introduire ça dans l'échantillon, mais au moment d'introduire, j'appuie en même temps sur Start, pour que le chronomètre se déclenche de 15 secondes là. Mais le manuel, euh, la notice aussi de cette boîte de reflectocam me dit que je dois conserver quand même euh, la languette dans, dans l'échantillon liquide pendant deux secondes. Après je retire. Si je retire, je vais le, je vais le tourner sur un, euh, un long côté pour poser sur un papier buvard hein, pour, euh, pour enlever l'excès d'eau. Et pendant ce temps, le compte à rebours descend et à 15 secondes de la fin, on va, avoir un signal, on va entendre un signal acoustique qui va retentir ici et la languette, l'image de la languette va, va, va clignoter. Ça veut dire qu'il me reste 5 secondes et durant ces 5 secondes, je dois écarter ici, en suivant la flèche, l'entrée du compartiment et je prends soin que les deux zones colorées sont dirigées vers l'écran et je vais introduire ma languette de mesure jusqu'à buter à l'intérieur et je lâche. Et à la fin, donc, L'appareil va marquer la concentration dans l'unité qu'on voit affichée sur la boîte. Ici, c'est en mg par litre. Puis, on prend la notice de ce test en fer Fe2 ⁇ avec des concentrations entre 0 et 20 mg par litre. On voit qu'il dit dans une solution acide des ions Fe2 euh, ⁇ forme avec un dérivé de triazine, un complexe rouge-violet qui est dosé par la réflectométrie. Celui-là, c'est une un, un, un réflecto-camp qui est déjà euh, utilisé et on peut voir la couleur violette hein. celui-là a déjà réagi alors comment on va faire le, la mesure Eh bien on a mis l'appareil en marche on sait que le temps de test pour celui-là c'est 15 secondes je vais prendre un réflecto-camp de la boîte hein, en prenant soin de bien regarder la zone euh, de, qui va réagir là on voit la différence et les couleurs jaunes quand on sort de la boîte et qu'est-ce qui est -ce qu dit j'ai appuyé une première fois sur Start, pour afficher le temps de réaction ici, pour mémoire. Maintenant, je dois introduire ceci deux secondes, et en même temps, je dois appuyer sur Start. Et je le sors, j'enlève l'excès d'eau, je me prépare à le faire entrer dans le compartiment de mesure, dans les 15 secondes qui suivent, 5 secondes, et puis là, je lâche, et puis je devrais avoir la valeur, voilà, ça fait 5 mg. Par litre pour celui-là 5 mg par litre